A chaque expédition, les explorateurs partis de précipices percent davantage de secrets de la forteresse noire. Des richesses inestimables, mais aussi des dangers sans nom. Attendent quiconque saura les trouver. Outre les escouades de guerriers hérétiques en maraude, les meutes de prédateurs en chasse, et le système de défense ésotérique de la forteresse elle-même, une nouvelle menace fait jour. Une bête monstrueuse est tapie dans les ténèbres. d'un genre qu'on redoute dans tout l'imperium et même au-delà. C'est un prédateur dominant. Une antique terreur. Un être totalement dénué de raison et de pitié. Tel est l'abominable Ambul. Voilà, aujourd'hui on va unboxer cette extension, l'abominable Hamboul, pour Blackstone Fortress. Comme à l'accoutumée, on regardera les figurines, les cartes et puis euh, les améliorations de règles qui sont propres à cette campagne. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti Donc on va commencer cette présentation avec euh, déjà le... le, le package extérieur de la boîte très belle boîte euh, par contre un petit peu petite l'air qu'on a pris l'habitude de la grosse boîte de blackstone fortress et là bon c'est bien spécifié hein, que c'est une extension mais je dois vous avouer que lorsque je l'ai vu pour la première fois bah, je m'attendais à quelque chose de, euh, voilà, de plus gros tout simplement parce qu'on a euh, on a un peu biaisé avec les livrets et en l'occurrence bah, là à l'intérieur on a un livret mais qui est tout petit en tout cas, on a une qualité de boîte qui est vraiment exceptionnelle et qui est toujours à la hauteur de ce que sait faire Games Workshop. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a derrière. C'est conçu au Royaume-Uni, si jamais vous ne l'avez pas encore compris. C'est très chauvin, hein je trouve ça, mais bon, tous les pays le font. Ce qui n'est pas forcément un bon signe, si vous voulez mon avis. On va regarder le contenu de la boîte. Donc, il y a trois figurines. Alors oui, alors on les verra un petit peu plus près, hein, un peu plus en détail, en macro, ces figurines. Trois figurines, il y a une figurine et deux petites infestations euh, de borowirms. Mais euh, voilà, c'est vraiment très anecdotique. On a effectivement la figurine de leur boule. Euh, on y reviendra en fin de vidéo, mais moi j'aurais bien aimé euh, bah, qu'on ait un héros en plus. Ça aurait, été, ça aurait été vraiment, vraiment sympa d'avoir à la fois une équipe à combattre, mais d'avoir aussi un coéquipier à rajouter à sa troupe, surtout que ça vaut quand même 45 euros, donc ça aurait mérité je pense. Donc trois figurines, on va retrouver le livret qui vous donne, vous donne les principales évolutions de règles, qui sont des règles qui sont propres à cette extension, ça ne fait pas évoluer le jeu Blackstone Fortress en lui-même, mais ça contient des règles, qui sont à appliquer pour pour pour jouer en fait cette, cette campagne là on va se retrouver donc avec des fiches hein, classiques des fiches de montage des guides d'assemblage des planches de pions qu'on va voir un petit peu plus près 18 cartes découvertes 10 cartes d'exploration, euh, trois cartes de rencontre hein, qui vous permettre de, de faire activer ces, ces, ces nouvelles figurines et puis euh, trois cartes de référence, hein, les grandes cartes euh, de référence des hostiles. Alors il y en a trois vous allez voir, parce qu'il y a une particularité pour, euh, pour Lambeboule. Et euh, une enveloppe, une de ces nouvelles enveloppes, euh, fameuses enveloppes que l'on ouvre à la fin de la mission et donc pour laquelle je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, parce que je ne l'ai pas commencé. Voilà, donc, vous voyez, ça brille un peu, c'est pas plus mal. Vous voyez, c'est vraiment, est, tout est glacé, c'est chouette et puis il bah, y a un système à tiroir, on reste hein, quand même dans l'excellence de, de, de, de, chez, de chez Warhammer, c'est à dire que l'ouverture de la boîte c'est déjà une invitation au jeu, ça j'ai souvent tendance à le dire, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis depuis que j'ouvre du Warhammer, et puis bah, maintenant c'est quelque chose que je reproche aussi aux, aux autres, hein. je pense que l'ouverture d'une boîte est aussi conséquente et, et, et a une grosse part de responsabilité dans l'appréciation qu'on a euh, du jeu ensuite. Normalement tout est plastifié, hein. si vous avez vu mon, mon unbox sur Facebook vous avez pu vous rendre compte que normalement tout est plastifié mais là j'ai déjà un peu potassé mon sujet. Donc à l'intérieur on va retrouver euh, le livret sur lequel on va s'étendre un petit peu plus. On va retrouver donc euh, l'antre de la bête donc c'est euh, le livret qui vous permet tout comme dans Blackstone Fortress de créer en fait le bastion, hein, puisque dans les règles de Blackstone vous avez normalement une page dédiée en fait à la constitution du bastion. Et bien là vous l'avez également avec des règles au niveau au niveau de l'entre bien particulière. Et vous allez avoir votre votre tableau d'événements qui sera spécifique hein, cette fois-ci à la à la mission et spécifique à cette campagne. Donc c'est bien celui-ci qu'il faut utiliser et non pas celui qui est par exemple donné dans, dans les règles du jeu classique. Et puis on, se re, on va se retrouver également avec des récompenses en plus. On va retrouver en boule et infestation, donc là c'est plus euh, les règles de montage. Bon je ne vous cache pas que là j'ai pas eu besoin des règles de montage, c'est très très simple, c'est du clip. Hein. j'ai pas eu besoin de coller quoi que ce soit, ça tient tout seul et puis ben, comme à l'accoutumée maintenant vous avez euh, les informations pour pouvoir jouer euh, ces figurines supplémentaires dans votre Warhammer 40k ça je trouve que c'est une très très bonne idée c'est vraiment une superbe initiative dont certains devraient s'inspirer parce que le crossplay c'est l'avenir et euh, là avec cette gamme ben, franchement ils ont, ils ont tout compris alors moi j'aimerais bien que ce crossplay il aille un petit peu plus loin alors peut-être pas pour ces figurines là mais que ça aille également dans Kill Team. Et en l'occurrence, c'est prévu puisque je crois que les héros de la Blackstone Fortress ont maintenant leur profil Kill Team. Donc vraiment, vraiment, vraiment, c'est que, que du bon point. Euh, vous avez également ici, ben, euh, comme d'habitude, hein, la, la, la valeur de peinture avec les peintures que vous pouvez avoir à acheter si vous voulez peindre les figurines à l'identique de ce qui est proposé. On va se retrouver avec un ensemble de pions. Donc, ici, on va retrouver les œufs. Hein, donc, les œufs, en fait, c'est ce qu'il va vous falloir capitaliser tout au long de votre campagne pour pouvoir ensuite accéder, accéder au bastion d'Amboule pour essayer de le, de le détruire. Vous aurez également ici des, des marques. Alors, en fait, ça, c'est les traces de l'Amboule. C'est ça qu'il faut capitaliser pour ouvrir le bastion. Puis, une fois dans le bastion, ce qu'il faudra faire, c'est vous sauver avec, avec des œufs. Donc, euh, donc voilà, il faudra au moins avoir de mémoire 3 œufs à la fin, de, à la fin du bastion pour, pour pouvoir gagner en fait, ce bastion. Il s'agit nullement de détruire en, fait, en boule, puisque vous allez le voir dans ses caractéristiques il ne meurt jamais. Ici, on a aussi euh, 7-6, donc c'est une station qui va s'ajouter euh, euh, à votre plateau. Je n'ai tout simplement pas réussi à savoir à quoi cela servait. Je trouve ça euh, déplorable. Alors, peut-être que l'information, elle est contenue dans les cartes euh, qui sont scellées. Mais en tout cas, dans le livret, on nous dit, voilà, vous posez cette euh, 6 euh, sur le plateau. On ne sait pas si on doit la poser euh, dans le sens construit ou pas construit. Enfin bref, voilà. On sait que c'est là-bas que, euh, normalement, il euh, y a quelqu'un qui est intéressé par les restes de Hamboul. Mais, euh, mais voilà, on n'en sait pas plus. On a une dalle qui sert à figurer cette 6 sur le plateau, mais on ne sait pas à quoi elle sert ça, j'ai vraiment trouvé ça fin du On va se retrouver également avec, avec les cartes qu'on va, qu va regarder ensemble plus rapidement. Vous, vous verrez qu'on a, on a ici hein, deux valeurs pour handball et je vous expliquerai très rapidement pourquoi. Et puis, eh ben, on va se retrouver voilà, hop là, avec... Alors, je les ai également dépunchés. Donc, tout un ensemble euh, de cartes. Je vais enlever ça. Alors, on va se retrouver hein, avec euh, avec de l'archéotechnologie, hein, bien sûr, que vous allez pouvoir ensuite échanger contre, euh, contre euh, ben, soit des pions de traces pour, pour en boule, soit ben, tout simplement euh, vous en servir pour, pour payer des choses. Donc ça, c'est le grand classique. Hein. Alors, est-ce que, voilà, on va se retrouver avec des nouvelles cartes archéotechno Bon, il y en a qu'on a déjà vu. Hein. Et puis, on se retrouve également avec des traces. Des traces d'amboules qu'il faudra essayer de récupérer hein, ce sont des, des cartes de découverte et il faut, faut euh, vous faut euh, en capitaliser un certain nombre pour pouvoir euh, pour pouvoir ensuite ouvrir le bastion alors vous remarquerez ici que on a un logo qui est propre euh, propre à la à la mission un hein, propre au pack d'extension quand il est comme ça violet ce sont des cartes qui ne peuvent être jouées et acquises que euh, lorsque vous euh, jouez le scénario euh, de amboules il faut savoir que vous avez la liberté de le jouer soit immédiatement sans forcément avoir fini la quête initiale de black Tone fortress ça c'est intéressant parce que on pourrait se dire bah ben oui mais moi j'ai pas fini en fait la boîte principale donc je vais pas acheter cette extension ben non vous pouvez tout à fait commencer cette mission là cette campagne là sans forcément avoir terminé terminé la campagne principale par contre, ben, vous le ferez sous condition du livret, et le livret vous explique que euh, eh ben, euh, quand les cartes sont comme ça violettes, vous ne pouvez pas les ajouter en mission unique ou en mission de type Blackstone Fortress. Par contre, lorsque vous jouez la campagne, ben là il faut, il faut impérativement jouer ces cartes-là. Sinon, ben, vous avez, vous voyez, les mêmes avec un logo noir. Donc là, ce sont les cartes de rencontre et ces cartes de rencontre, vous pouvez tout à fait décider de les ajouter à vos cartes de rencontre classiques de votre, de votre boîte de fortress. Et bien du coup, vous allez croiser en boule et, et les infestations dans des parties dites classiques. Alors bien entendu, ça ne s'arrête pas là puisqu'on va se retrouver avec des cartes d'exploration. Donc là aussi, pour ces cartes d'exploration, on a des cartes d'exploration qui ont le logo... Donc, par exemple, ce défi-là, je ne peux pas euh, le jouer en dehors en fait, d'une mission euh, qui serait euh, instruite euh, dans le cadre de la mission euh, de Hamboul. Par contre, ben, euh, ces cartes de combat, je peux tout à fait décider de les rajouter à mon paquet classique. Et puis, euh, ben, en ayant ajouté, bien entendu, hein, les cartes de rencontre, ben, je, je déploierai comme c'est comme indiqué ici. Alors là, c'est pareil. Vous hein, voyez, il y en a une qui a des spécificités avec l'Hamboul justement. Et donc, ben, elle, est, elle est violette. On va également euh, retrouver des petites nouveautés, euh, notamment un plateau tunnel. Donc en fait, c'est parce qu'au niveau euh, des pions qui sont ici, euh, on va se retrouver, vous voyez, avec des tunnels, en fait, euh, des ouvertures. Alors en fait, c'est parce que l'embout se déplace en, en creusant, vous allez le voir quand on regardera sa, sa carte. Et donc c'est très intéressant parce que quand vous avez sur un, sur un plateau combat comme celui-ci, euh, la, valeur, euh, la valeur A et la valeur B, ben, ça part du principe que euh, vous passez dans le tunnel en fait. Vous passez, vous passez en dessous, vous passez sous le plateau en fait. Donc ça c'est très intéressant. Alors le parcours qui est de A à B, il faudra quand même hein, le, le payer en point de déplacement ici dans le tunnel. Mais en l'occurrence, si vous rentrez dans le A, ben, vous vous retrouvez directement ici. Et puis ensuite ben, vous parcourez votre cheminement et puis quand vous arrivez à B, ben, vous ressortirez ici. Donc ça voilà, c'est déjà une petite originalité. Euh, qui vient de cette, de cette extension. Sinon bah vous avez hein, des embuscades classiques, des combats classiques, avec des, des rochers qui peuvent tomber, donc ça c'est intéressant parce que euh, c'est des pièces qui peuvent fermer en fait euh, des passages. Voilà, des combats classiques. Là ici on a un combat un peu spécifique. Quand vous commencez ce combat, cherchez la carte rencontre abominable en boule dans la pile rencontre et posez-la sur l'espace de groupe hostile 1 de la piste de combat. Si boule est repoussé, l'explorateur lui ayant infligé la dernière blessure ou blessure grave prend un pion piste d'Amboul Voilà, qui récupère en fait un, un, un marqueur. Et c'est lorsque vous aurez capitalisé assez de marqueurs, euh, de traces ou euh, de pistes que vous pourrez, euh, vous pourrez euh, du coup euh, Accéder au bastion, il vous faut de mémoire trois traces et une piste pour pouvoir déclencher, enfin déclencher l'ouverture de ce, de ce bastion. Ici, on se retrouve avec avec des défis. Hein. Je vous propose qu'on les qu les lise ensemble parce qu'il n'y en a que quatre. On va commencer par par celui-ci qui s'appelle Courer. Je trouve ça assez sympa. Alors, vous savez, les défis, normalement, on pioche des cartes. Et puis, ben, soit dans le jeu, on se retrouve avec un plateau et puis on doit le mettre en place comme c'est inscrit. Et puis ben, ensuite, on doit en sortir. Et on aura la possibilité également d'y trouver des archéotechnologies et des traces. Soit vous avez un défi. Et là, en l'occurrence, bah, vous l'acceptez ou pas. Et si vous l'acceptez, bah, il faut remplir les conditions. Alors, ce que je trouve euh, plutôt intéressant ou pas, à vous de voir, c'est que ces défis ne sont pas trop trop, euh, pas trop pas létals. Euh, contrairement aux défis qu'il y avait euh, dans Blackstone où c'était chaud des fois. Moi, je me disais, waouh, je ne sais, si je je sais pas si je vais tenter le coup du GD. Il y en a, mais pas tous. Alors, on va commencer par celui-ci qui est sympa. Il s'appelle Courez. Euh, vous résolvez ce défi comme un combat avec les exceptions suivantes, les explorateurs commencent sur la case marqueur E, donc vous commencez quand même au milieu de l'allée, et au lieu de tirer une carte rencontre pour le marqueur découverte 1, vous placez l'emboule sur la case, c'est-à-dire qu'ici là, vous aurez emboule, donc vous, vous êtes au milieu du couloir et puis il y a un boule ici, et puis la règle renfort ne sont pas utilisées, et puis en l'occurrence bah, la sortie elle est ici. Et puis, ben, il faut vous barrer le plus vite possible et l'embout va vous courir après pour vous, pour vous choper. Il est sympa, ce défi-là. Euh, ensuite, on a les nuées euh, de Borowir. Donc, ça, sympa aussi. Euh, dans l'ordre du chef, chaque explorateur jette un dé d'activation et relance si le résultat a déjà été obtenu avant lui par un autre explorateur. Donc, ça, comme ça, on est d'accord, il n'y aura pas de double. L'explorateur qui obtient le résultat le plus bas subit autant de blessures que la différence entre son résultat et le second résultat le moins élevé parmi les autres explorateurs donc si vous avez un 5, un 6 et puis euh, un 2 un, un 2 et un 1, bah, vous prenez le 1 et le 5 et puis vous allez choper euh, 4, 4 blessures en fait, vous faites, vous faites la soustraction Sympa, euh, je ne sais pas si c'est euh, si fun à faire hein, mais bon voilà euh, ensuite, euh, ici, vous euh, effectuez un jet d'agilité pour chaque explorateur. Euh, dans l'ordre du chef, en cas d'échec, effectuez un jet de défense pour l'explorateur, tandis que le sol sous ses pieds s'effondre, révélant le tunnel d'un namboul Si le jet de défense est un échec, l'explorateur subit une blessure. Voilà. Donc ça, c'est des défis. Hein. C'est euh, ce qu'on avait déjà vu hein, dans, le, dans, dans, la, dans la boîte initiale. Euh, dans l'ordre, euh, donc ici on a la cache secrète qui est sympa. Dans l'ordre du chef, euh, jetez 2 dés d'activation pour chaque explorateur. Si au moins un des dé, euh, dés dé obtient 6, cet explorateur tire une carte découverte. Donc ça, c'est top, ça vous permet d'avoir une carte découverte un petit peu gratos. Donc euh, moi je trouve ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt sympa. Et puis on a ce défi là, qui est un défi que vous ne pourrez jouer que dans le cadre de la campagne en euh, boule, si un des, des explorateurs euh, porte euh, le bocal de stase à spécimen, donc c'est cette carte-là en fait, donc il faut l'avoir avoir réussi, soit à la trouver euh, ben, il faut l'avoir trouvé euh, précédemment, hein, donc si vous avez en fait c est, c est, ce bocal-là, il peut prendre la carte à rapport euh, xénologiste, excusez-moi, c'est difficile à dire, donc c'est cette carte-là, dans la pile de découverte, si n'a pas déjà été prise par un autre explorateur. Ensuite, on mélange, blablabla. Bla bla. Alors, cette carte, elle est, elle est très intéressante. Elle se joue également dans le cadre de l'aventure. Et elle dit utiliser cette carte pour relancer des jets d'attaque ratés de cet explorateur si la cible est l'emboule. Donc, est, ça, c'est très, très, très intéressant à avoir. Et vous avez intérêt à avoir ce rapport xénologiste le plus vite possible et puis à bien définir à qui vous le donnez à vous le passer de main en main et à bien choisir à quel personnage vous le donnez parce que il en aura besoin pour relancer ses dés. Comme je vous l'ai dit au début, on aura donc cette carte de fin de partie qui nous permettra en fait de, de découvrir ce qui se passe lorsque on termine le bastion de l'Amboule. Donc je ne l'ai pas ouvert, je ne casserai pas le mythe de l'information. Et puis on va regarder ensemble, je vous propose qu'on regarde ensemble les cartes fait, des deux nouveaux protagonistes avant de s'attarder sur les figurines. Donc les infestations de Boro, donc mouvement 2, blessure 3, taille petit, ok, d'accord, hein, pour l'instant c'est cool. Au niveau des armes, il n'y a pas d'arme à distance pour ces deux, ces deux nouvelles figurines, ces deux nouvelles créatures, ça c'est bien. Mâchoire cruelle, ça va lancer un D6, dé, un dé euh, donc ça reste quand même assez, assez raisonnable. Euh, il a la possibilité d'avoir Nuée, donc qu'est-ce que c'est que Nuée Lorsqu'une infestation de Borwirms attaque, effectuez trois jets d'attaque. Résolvez les attaques les unes après les autres. La cible choisie pour la deuxième puis la troisième attaque doit euh, soit être la même, soit être euh, sur la même case que l'attaque précédente. Donc, en fait, ça lance qu'un seul dé euh, carré, mais c'est extrêmement véloce au niveau de l'attaque puisque ça va quand même attaquer trois fois de suite. Attention, ça lance pas 3 dés pendant son attaque, ça attaque trois fois de suite. Euh, règle spéciale, euh, nombreux, donc euh, relancer le jet de renfort si une infestation de borrome n'arrive pas à ce renfort. Voilà, donc ça c'est sympa parce que vous relancez automatiquement euh, euh, votre jet. Si une infestation euh, n'arrive pas en renfort, donc de toute façon, il y en aura toujours une qui finira par, euh, par débarquer, j'ai envie de dire. Difficile à toucher, si une infestation euh, de Borowirms euh, est à couvert par rapport à un explorateur, elle ne compte pas comme étant visible de ce dernier. C'est-à-dire que plutôt que de bénéficier du couvert, eh bien, elle bénéficie tout simplement euh, de cette capacité qui est de, de ne pas être vue euh, du tout. Se retrouve avec euh, donc évidemment une table de comportement caché engagé à couvert proche donc ça c'est la situation de la figurine puis ensuite ben, on va avoir attendre avancer se faufiler charger donc tout ça c'est connu par contre ce qu'on va retrouver c'est dévorer et creuser qui sont deux informations qu'on n'avait jamais vues donc creuser c'est vous retirer l'affestation de bord et euh, vous, euh, vous la replacez sur une case où se trouve un marqueur de découverte. En l'occurrence, le plus éloigné de tous les explorateurs et de tous les hostiles. Autre que l'emboule ou qu'une infestation. Si ce n'est pas possible, euh, vous comptez ce résultat comme se faufiler. Alors, on, on le met à la place. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc au final, euh, ben, euh, votre, euh, votre pion, euh, il est perdu quoi. Hein c'est-à-dire que euh, c'est un peu frustrant, mais ces petites bestioles, elles vont vous bouffer, vous ou en fait. Et puis dévorer, doublez la valeur de mouvement de cet hostile quand il effectue cette action et déplacez-le vers le marqueur de découverte le plus proche. S'il termine son mouvement dans une case de marqueur découverte, retirez ce dernier, puis retirez tout pion blessure à l'infestation de Boron. Euh, s'il n'y a pas de marqueur de découverte ou que seuls les marqueurs de découverte sur le plateau sont face point d'interrogation et bien comptez ce résultat comme se faufiler donc ça c'est intéressant parce qu'elle va se déplacer pour aller manger en fait des marqueurs de découverte et puis en plus ben, ça va lui apporter la possibilité de se, de se régénérer donc ça a l'air de rien mais à mon avis à l'usage ça doit être quand même un petit peu, un petit peu pénible Alors, on, va regarder, on va regarder la carte de l'emboule. Donc ça, attention, c'est euh, causant. Alors, pourquoi deux cartes euh, Tout simplement parce qu'il y a la carte noire que vous jouez dans toutes les conditions, c'est-à-dire que les conditions de campagne classiques et euh, les conditions où vous jouez euh, la campagne, où vous jouez l'emboule si vous l'intégrez à Blackstone Fortress. Euh, si vous faites juste une mission euh, comme ça sur le pouce, vous jouez aussi. Par contre, quand vous allez jouer le bastion et le bastion, uniquement et eh bien là vous sortirez la carte la carte violette donc euh, là c'est pareil mouvement 3 blessure 16 et puis euh, taille euh, immense alors quand il est en exalté hein, il a mouvement 3 aussi puis il va avoir 24 de blessures et une taille immense aussi euh, au niveau euh, de l'attaque ben euh, il reste euh, il reste assez classique puisque euh, il va se retrouver avec euh, avec quand même en mode light on va dire corps à corps avec euh, le dé triangulaire, deux dés triangulaires, ça fait quand même beaucoup. Et puis ben, quand il est en, en enragé, il va lancer le D8 euh, et il en sera 2 D8. Donc c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Sinon, euh, il a euh, éviscération. Chaque fois qu'un explorateur ou qu'un hostile subit une blessure, ou une blessure grave à cause des griffes ou des mandibules énormes, il subit une blessure supplémentaire. Histoire de, de, de, de calmer le chaland. Créature énorme. Lorsque l'emboule est activé, il effectue deux actions l'une après l'autre. Donc, lorsque l'emboule est activé, il effectue deux actions l'une après l'autre. Faites un jet euh, dans le tableau de comportement pour la première action. Effectuez-la. Puis faites un jet dans le tableau de comportement. De la deuxième action est effectuez là donc déjà il, il, il effectue deux actions par activation ce qui est quand même assez nouveau et de plus euh, amboule n'est pas obligé de stopper son déplacement s'il passe à une case adjacente à un ennemi ça c'est aussi très intéressant il a le soin symbiotique donc ça ça fait mal aussi lorsque l'amboule est activé si euh, il a euh, au moins une euh, un pion de blessure retirez lui un pion de blessure s'il n'a pas de pion de blessure, mais qu'il a un pion de blessure grave, retirez-lui un pion de blessure grave. Ça ça ça, C'est pénible. Quoi. Repoussé, une fois que euh, les détails infligés à l'emboule égale ou dépasse ses blessures, donc en l'occurrence son taux de blessure ici, hein, il disparaît dans une galerie pour lécher ses plaies. Il est retiré du jeu, Placez le marqueur, de localisation de l'emboule donc le marqueur de localisation de l'emboule c'est en fait c'est celui-ci là et euh, sur la case où euh, sa figurine a été retirée et en, en termes de règles l'amboule compte comme ayant été tué, en fait il n'est pas vraiment tué s'il revient à cause d'un jet de renfort alors au lieu d'être placé adjacent au portail il est placé ben, sur le pion où il, était, où il avait disparu et puis tenace vous pouvez remplacer l'amboule sur le plateau de jeu en tant que renfort sur un jet 1, 2 ou 3 au lieu de 1 uniquement. Là c'est pareil, il aura quand même tendance à revenir assez euh, régulièrement. Euh, Lorsqu'il est enragé en plus, euh, il va gagner protecteur, c'est à dire que l'amboule compte toujours un explorateur portant un œuf boule comme l'explorateur le plus proche. C'est-à-dire qu'il va forcément, quand il doit charger le personnage le plus proche, viser celui qui porte un œuf. Puisque l'objectif, quand il est enragé, et donc quand vous êtes en bastion c'est de lui voler ses œufs. Et puis, on va se retrouver avec donc, un tableau de comportement. Qui est euh, sensiblement, par contre, euh, ouais, le même qu'il soit enragé euh, ou pas. Et donc, il va avoir balayage. Vous effectuez une attaque contre chaque explorateur adjacent et visible de l'emboule donc comme il attaque au corps à corps, de toute façon, euh, bah, on va effectuer une attaque contre chaque explorateur qui sera, euh, qui sera euh, à côté de lui. Donc c'est très très très très très bourrin. Et puis il a creusé, retiré l'amboule du champ de bataille et placé un marqueur de localisation d'emboule sur cette case. D'où il a été retiré. Toute autre action restante est perdue, puisque normalement il en joue deux, durant cette activation. La prochaine fois que la carte d'activation de l'emboule est atteinte, c'est-à-dire que à partir du moment où vous devez en fait le jouer, n'effectuez pas de jet dans le tableau de comportement de la première action d'emboule. Au lieu de cela, placez l'amboule sur une case aussi proche que possible de l'explorateur le plus proche du marqueur de localisation de l'emboule. Et une fois l'emboule placé retirez le marqueur de localisation et effectuez normalement le jet de la deuxième action. Donc en fait, il va s'enterrer et puis à la prochaine activation, pouf, il ressort de la terre et il ressort au plus près du personnage qui était le plus près du trou. Je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, quand il va s'enterrer se, comme ça, bah, c'est tout un moment où vous ne pouvez pas lui taper dessus. Puis d'un seul coup, il va ressortir, forcément, il va ressortir adjacent de votre figurine et il va vous en foutre plein la gueule. Un petit tour rapide du proprio au niveau du bouquin. Euh, une introduction euh, des plus classiques. Un livret qui va contenir l'intégralité du matériel. Donc, on va se retrouver avec des cases de lieux, notamment des paquets d'œufs qu'il faudra viser dans le bastion. Ces fameux trous qui permettent en fait de descendre dans des galeries en fonction de la carte combat que vous aurez tiré. Des pions de traces en boule et des pions de piste d'emboule. boule. Donc là, c'est pareil. Il va falloir faire des missions bien précises pour avoir ces pions de pistes qui sont obligatoires pour débloquer le bastion. Ce fameux 7-7 dont j'ai absolument pas compris à quoi il servait, si vous avez des informations, moi je suis, je suis preneur, on a une présentation des figurines. On a bien entendu un petit peu de fluff que je vous laisserai lire, moi n'ai pas pris encore le temps de le lire mais je vous laisserai, je vous laisserai regarder. Et puis ensuite ici on vous explique ben, qu'effectivement euh, soit vous jouez euh, l'amboule euh, tout seul euh, en mission euh, unique, euh, soit donc en expédition dite ponctuelle. Soit vous l'intégrez dans votre jeu Blackstone et donc là il y a des conditions d'intégration qui sont qu'on ne prend pas les cartes violettes. Euh, et puis bah, si vous voulez faire la quête avec le bastion, vous pouvez tout à fait la faire avant d'avoir terminé la quête principale euh, de, de Blackstone. Même si j'imagine vu la bestiole que vous avez intérêt à avoir eu quelques, quelques archéotypes et quelques matos supplémentaires. Parce que sinon vous allez vous, allez vous faire déniaper assez rapidement. Voilà, euh, là c'est là qu'on vous explique en fait ce fameux trou hein, euh, que je vous ai déjà dont je vous ai déjà parlé. On vous explique également les différences entre les deux emboules. Euh, on vous explique également euh, comment sur précipice vous allez euh, faire valoir vos traces euh, d'amboules de façon à peine différenciée de ce qu'il y avait pour pour les autres archéotypes, puisque là l'objectif c'est de les transformer en pions euh, d'amboules pour pouvoir vous offrir euh, vous ouvrir ce nouveau ce nouveau bastion. Après, après la quête, vous avez la possibilité d'intégrer vos pites de découverte et vos figurines et cartes de rencontre dans le jeu. Et on vous, explique, on vous explique sous quelles conditions. Et puis ensuite, vous allez avoir de nouveau un petit peu plus de fluff sur, sur la bête embusquée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, à vous de, de voir si vous voulez, ça participe quand même à l'enjeu. Et puis, un merveilleux, une merveilleuse page sur l'installation de bio confinement euh, de 76 qui vous donne du fleuve mais qui ne vous dit absolument pas à quoi elle sert euh, je vais pas m'étendre plus sur le sujet bon qu'est-ce qu'on en dit hein, de ces figurines de games workshop bon, on reste sur des figurines classiques games workshop c'est à dire de qualité assez supérieure par rapport à, à ce qui se fait euh, autour, euh, au niveau rapport qualité prix ici au niveau des jointures on est quand même, il euh, y aura quand même un petit peu de travail de collage, là pour l'instant les figurines sont juste montées et non collées. Mais pour l'abominable, euh, les jointures ont été faites en fonction de la carapace, donc je trouve que c'est plutôt euh, plutôt bien vu. Maintenant pour euh, les deux petites terreurs qui l'accompagnent, euh, bon pff, voilà, je les trouve très très anecdotiques. Même si sur le papier en fait les figurines sont euh, super sympas, elles vont apporter une vraie diversité de jeu. Au niveau euh, pièces, euh, ça, ça a rien de, de, de, de collector, hein. c'est des espèces de petits griffons bizarres, des espèces de mini insectes, bof. L'abominable, quant à lui, bah, moi je le trouve plutôt réussi, il a une pose qui est un petit peu statique, mais, euh, mais voilà, ça, ça traduit sa ça, ça traduit ça, ça taille, hein, euh, sa force et sa puissance. Et puis bah, comme vous pouvez le voir, il a tout un ensemble de petits œufs, hein, de petites larves qui lui coulent de partout, que ce soit dans le dos, ou notamment sur le bras qui est levé, là où on voit une, une écharpe de, de, de petites larves qui tombent. Euh, voilà, c'est un peu ragoûtant, ça fait très très insectes, pullulants, et euh, c'est totalement l'objectif de la figurine. Mais bon, c'est pas à se relever la nuit non plus, et euh, bon j'aurais aimé l'avoir encore peut-être un peu plus grand que il ne l'est présenté ici. N'oublions pas le crossplay euh, l'intérêt de l'avoir euh, sur, euh, sur d'autres tables. Bon... Que penser, en fait, euh, de cette extension Je pense qu'elle est réservée aux fans du jeu. C'est-à-dire que moi, j'en fais partie. Je suis un grand fan de Blackstone Fortress. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir jouer seul. Mais je, je sais aussi que j'y jouerai avec de nombreux amis euh, pendant les vacances qui vont, euh, qui vont arriver pour moi. Donc voilà, là, je, je dis oui. Mon grand regret, c'est déjà bah, le prix, 45 euros, mais ça, on a l'habitude de Games Workshop. Hein. Euh, L'objectif, c'est d'essayer de, euh, de vous étriquer au maximum possible, même si la boîte est très très belle, même si le contenu est de qualité, je trouve que c'est un peu cher. Et ce que j'aurais aimé, en fait, c'est qu'en plus d'avoir l'abominable en boule qu'on nous offre ou qu'on nous mette dans la boîte pour ce prix-là, un personnage supplémentaire, c'est-à-dire que je pense qu'un aventurier de plus aurait été vraiment une très très très bonne chose, et aurait fait sans aucun doute que cette boîte se vende au double, voire peut-être même au triple, euh, parce qu'il y a le crossplay, et puis qu'en mettant une exclusivité là-dedans, eh vous avez la possibilité de jouer ensuite ce personnage, c'est le cas de Lamboule, mais en l'occurrence, si on avait rajouté un héros supplémentaire, je pense que la boîte se serait encore mieux vendue. Voilà, donc une boîte belle, un petit peu chère, réservée aux abonnés, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets pour pouvoir terrasser l'horrible boule même si celui-ci semble être indestructible. Allez, à très bientôt. Ciao